Salut, guys! Mon nom est JP, bienvenue à Free Québec. Présentement, on est au Mont Bélu. On s'en va faire la 4. Qui est une old school DH. Et c'est fucking épique. Checkz bien ça. On vient de quitter là 1 On s'en va dans le gros stock Ça ici Dans le granit Dans le loam. La piste est boiteuse Il y a pas beaucoup de gens qui passent ici à ce qu'on m'a dit Fait qu'elle doit un petit peu moins sécher c'est présentement dans les grosses racines avec l'espèce de tourbe verte irréelle. Wow! Ça! On the slab, little strike. Mom, damn sweet. Ah, God. mon cher M Steff, I detesté. Moi, j'ai adoré. On gap, hop tomber quelque part en avant ou en arrière, je suis pas sûr. Petit ah. road garden. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. C'est vrai, il faut que je coupe mon guidon. Et l'argent, j'ai un peu. Petit trac de contournement. Ouh, la roue n'a pas aimé ça Wow Cette piste-là, c'est un chef dœuvre guys Rock Garden Quelques roches encore, la ligne est à gauche On reste haut Encore à gauche et ça ici alors ouah, Riding Blind la 5 qui serait le défi technique du Mont-Bellu elle peut ressembler un petit peu à la, à la 4 que j'ai adoré on m'a dit qu'elle était un petit peu plus steep fait on en regarde ça à date, on voit que le, le, le lôme, si vous voulez, la matière organique est assez euh, molle, c'est-tu bien le mot, ouais. Ça, attention, Pivage ici. C'est des pistes qui sont un petit peu moins roulées. Oh, nice. Des pistes sont un petit peu moins roulées. Oh, Oh, cool fait qu'il sèche un peu moins puis il se tape un peu moins oh excusez offline un peu tout va bien on va se concentrer hop sur la piste oh that's nice oh wow il y a du gros technique Penser un peu à tac tac chômeuse. Yes, thank you. les oh, petits amis, ils si connaissent la piste. Tout seul, merci. Wow, that's nice. Ils ah, sont cool, merci. Ah. Déjà plus dans le roulant ici. oh ça pique on regarde ce qu'on fait ouais rock garden ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Oh. Iii. Iii. ça tu sautes pas ça la première fois hein? pas des affaires qui surprennent beaucoup ça ici ah. Ah, ah, ah. oh Ok, c'est ça qu'il me disait dans la boîte. Oh. J'espère que la lentille est correcte. Oh, une branche dans le face, ok, ouais. Il des pistes qui sont un petit peu moins roulées. Hop. Ah. On the edge. Oh, ça peut être dangereux, on fait attention. Hop. Yeah. Tu de la boîte? Non, -dire ça. Hein? je veux juste enlever la boîte que j'ai un peu partout sur moi. Ah, c'est clean!